De sortir de l'Égypte, c'est sortir de l'endroit où on est prisonnier de soi-même pour aller vers la terre promise. La, la symbolique est quand même évidente et simple. Le passage de Pâques est un passage de notre ego négatif à notre ego positif. C'est ça la vraie symbolique de Pâques. C'est passer d'une rive de soi à une autre rive de soi. C'est ça, ça la mer rouge en nous c'est passer d'une rive à une autre rive de soi-même. L'enjeu, c'est l'amour. Plus d'amour.